Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. Euh, on est le 28 mars euh, mercredi. Euh, on a encore aujourd'hui des soubresauts euh, à la bourse. On a vu euh, les derniers jours qu'il y a une guerre en ce moment. Euh, J'avais parlé de la guerre commerciale, mais c'est une guerre psychologique aussi sur les indices. Euh, c'est difficile peut-être de comprendre la situation si on ne prend pas un peu de recul, et c'est ce qu'on veut faire ce soir, prendre un peu de recul pour euh, essayer de voir la situation euh, où en sont les indices. Euh, au niveau du Dow Jones, du Standard and Poor's, du NASDAQ, surtout les indices américains, euh, les indices européens et asiatiques suivent, euh, habituellement. Aujourd'hui, on a eu une dégringolade assez importante sur l'or, mais euh, si on regarde le graphique à long terme, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est troublant au niveau de, de l'or. Au contraire, euh, c'est peut-être une opportunité d'achat. Euh, au niveau du dollar américain aussi, on sait très bien que ce qui se passe en ce moment, c'est une... Euh, c'est une guerre, une guerre commerciale entre le, la, les, les Américains, la devise américaine et les autres devises sur la planète. Et euh, c'est la raison pour laquelle on a des soubresauts qui peuvent paraître euh, énormes euh, lorsqu'on regarde euh, la situation de manière quotidienne. Mais vu qu'on est des analystes euh, tendance long terme, on regarde la situation à long terme. Et je pense que c'est la meilleure manière d'envisager euh, les situations, surtout dans, dans le contexte qu'on est présentement, parce qu'on est en train, on voit très bien sur les indices, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on, on est en train de voir des... Euh, des sommets, sommets qui sont en train de se dessiner. On a eu un pic qui était à deux, pour le Dow Jones, je parle, 26, euh, 26 600 plutôt, excusez. Et puis là, on se trouve à avoir des soubresauts. Euh, pour moi, le marché euh, est, a pris, euh, a, a peut-être atteint le sommet à 26 600. On va voir comment que ça va ré réagir dans les prochains jours, prochaines semaines, surtout. Mais là, on est vraiment en zone de de surachat encore au niveau du RSI, du MAC. Donc, il euh, n'y a rien qui a changé euh, au niveau de la situation actuelle. Euh, comme euh, ce que j'avais dit hier dans ma dernière vidéo, on se trouve à avoir des soubresauts assez importants euh, lorsqu'on on est euh, dans une, euh, un sommet de, de, de cycle, puis c'est ce qu'on est en train de vivre, des hauts, des bas, des fluctuations très, très importantes. Et euh, le dollar américain euh, est relié directement à, au prix de l'or. Donc, euh, aujourd'hui, le dollar américain offre un petit peu de galon. Donc, euh, l'or euh, baisse vraiment d'une manière drastique. Et il faut voir, faut comprendre aussi que le marché de l'or est très, très euh, manipulé. Donc, euh, on se trouve à avoir des soubresauts importants. Mais pour moi, à long terme, je parle vraiment du long terme. Euh, vu que je suis analyste, technicien long terme. Au niveau du long terme, il n'y a aucun problème. Euh, au niveau du long terme aussi, pour les indices, euh, ben on va voir ça, si euh, on est en situation vraiment, vraiment euh, dangereuse, une situation qui pourrait euh, vraiment euh, devenir catastrophique. On va euh, regarder les indices euh, pour euh, situer... Euh, euh, nos, nos analyses plutôt euh, à long terme euh, donc euh, c'est ce qu'on fait à l'instant euh, on est devant le fameux dollar américain aujourd'hui ce qu'on a eu comme hausse euh, euh, oh, c'est simplement ce petit rebond qui a, qui a aucune sign signification euh, euh, sur la tendance à long terme qui demeure euh, baissière euh, je vais aller voir sur une plus longue période. Ici, je l'ai mis, euh, j'ai mis mes moyennes mobiles 20-50, mais euh, de manière hebdomadaire. Euh, sur la longue période, on est toujours en descente. La petite consolidation qu'on est en train de vivre ici, il n'y a rien, rien, rien de qui nous indique qu'on a un changement de direction. Donc, euh, on poursuit euh, une descente avec une petite consolidation aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il se passe en ce moment une guerre euh, vraiment importante au niveau des devises, euh, au niveau de la domination du dollar américain pour l'achat de pétrole. Donc, euh, c'est ce qu'on pourrait vivre euh, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, euh, ce serait pas surprenant de voir le dollar euh, américain retourner vers les 91 euh, points. Ce serait vraiment pas étonnant de voir ça, donc il euh, n'y a rien de, de, de surprenant dans ce qui se passe en ce moment. On a une guerre euh, qui se produit en ce moment, une guerre de confiance, une guerre psychologique sur les indices. Euh, on va aller voir euh, euh, le Dow Jones, Dow Jones euh, aujourd'hui qui euh, poursuit. Euh, on a eu euh, une baisse aujourd'hui qui est pas très très euh, grande euh, sur le Dow Jones. Mais si on regarde euh, à long terme à quoi la situation ressemble, on voit très bien que euh, on est comme en, en, en cassure de tendance haussière. Cassure de tendance haussière. Ici, j'ai mis une petite flèche pour vous montrer. Donc euh, le MAC, on a une poursuite euh, vers le bas euh, de la descente. Euh, au niveau du Standard Poor's c'est euh, la même chose, au niveau euh, du Nasdaq la même chose, il faut préciser que les titres de technologie euh, tels Facebook, euh, Microsoft, euh, beaucoup de titres ont beaucoup souffert. Euh, on va le voir Facebook, euh, on voit très bien, euh, c'est sûr qu'il y a toute l'histoire en ce moment de Max Zuckerberg au niveau de, de la diffusion de l'information, mais si on regarde le graphique, euh, il y avait comme une certaine fatigue euh, d'achat et ici on se retrouve en tendance baissière. On voit très bien sur le RSI, euh, sur le Mac aussi, on, on traverse, euh, on s'en va vers le bas. Est-ce qu'il va y avoir un rebond? Peut-être, mais... Euh, tout de suite ça semble pas le cas on va laisser aller le marché à savoir ce qui va se passer dans les prochains jours prochaines semaines euh, aussi peut-être vous faire remarquer le VIX le VIX qui prend de la force le VIX c'est l'indice de la peur et en ce moment il y a une peur euh, sur les marchés euh, parce qu'on pensait que ça retournerait à la baisse non on est à la hausse donc euh, l'indice de la peur est, est euh, on va dire à la hausse euh, ça va être à suivre. Euh, C'est l'indice qui nous montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de tensions sur le marché. Euh, au niveau du bitcoin, aujourd'hui, euh, vu que le dollar américain a monté, le bitcoin euh, a baissé, mais pas de manière catastrophique. Euh, catastrophique, quand même, il faut le préciser. Euh, C'est 1965 points en ce moment. Et euh, on va aller voir aussi l'or. Euh, L'or euh, qui a perdu aujourd'hui, euh, euh, je crois c'est 15-20$, euh, c'est assez important euh, si on regarde une base quotidienne. Mais sur mon graphique hebdomada, hebdomadaire, comme je vous montre en ce moment, il n'y a aucune, aucun souci au niveau de la tendance. Euh, euh, Puis il faut préciser qu'il va y avoir probablement plusieurs fluctuations importantes dans... Euh, ce qui se passe en ce moment sur les marchés parce que ce que j'ai écrit au niveau euh, de la, la guerre qui se produit en ce moment au niveau commercial il y a une guerre de psychologie aussi une guerre psychologique très très importante au niveau euh, des indices et au niveau de l'or euh, du marché, des indices de de tout ce qui se passe sur les, les, les devises aussi, euh, donc on va avoir des fluctuations importantes, euh, faut pas se soucier de ça, ce qu'il faut s'attacher c'est la tendance long terme. Malheureusement j'avais cru que peut-être ce petit rebond nous euh, produirait la cassure du euh, 13-50, 13-60, ce pas arrivé, euh, peut-être qu'on peut le revivre quand même les prochains jours, je suis pas un prophète, pas un devin, je devine rien. Je regarde les marchés, j'observe et j'essaye de, de voir à long terme ce que le marché me dit. Et en ce moment, oui, on a une correction sur l'or, mais euh, la partie est pas perdue du tout. Donc, euh, c'est un peu ce qui se passe sur les marchés. Il faut être très, très prudent. Je vais vous montrer remontrer le Dow Jones, euh, ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Parce que la cassure qui est arrivée ici, euh, au niveau du... Euh, euh, du RSI RSI comme ça, une cassure assez importante sur euh, le long terme euh, donc euh, où est-ce qu'on pourrait trouver le creux euh, je n'en aucune idée on suit les tendances on essaye de regarder les tendances d'une manière euh, détachée d'une manière euh, froide euh, donc euh, re je regarde la tendance telle qu'elle est euh, ici on a eu un rebond commencement de la semaine. Et là, on pourrait euh, terminer la semaine avec euh, une cassure même de, du bas qu'on a eu ici avec une 3500 points. En tout cas, le MAC ne nous montre rien de positif. Ici, on est sur un euh, graphique hebdomadaire, je tiens à le préciser. Donc c'est un peu la situation actuelle. Euh, on est en attente, tout le monde est en attente. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de fluctuations. C'est la guerre psychologique qui se produit en ce moment. Donc euh, je vous euh, reviens avec de nouvelles vidéos très bientôt pour vous tenir au courant euh, des marchés. C'était jean de La Rochelle pour boursetechnique.com.